Coucou mes petits chickens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mes petits chicken. Euh, je pense que ça va enchaîner là avec les hauls, les produits, les achats, les freins. En tout cas, si tu es intéressé par cette vidéo, je sais pas si je l'ai dit, c'est une vidéo haul. Si es intéressé, mes petits chickens, reste pour la suite de la vidéo. mon petit chicken donc j'ai été chez primark hier enfin, vous hier c'est quand hier hier c'était lundi lundi même j'en sais rien et j'ai un sac zara pourquoi j'ai un sac zara parce que vous même connaissez les sacs primark mon petit chicken il a plu comme genre pour en inverse. tout ce que tu veux éclair nanana, le sac il s'est décomposé heureusement j'étais chez ma pote quand la cata a eu lieu tu vois ça a tenu enfin le sac a tenu en chemin arrive à la maison il s'est décomposé je me suis dit vaut mieux à la maison que dehors je me serais tapé la honte comme, déjà, jamais, bon, pour pas changer, j'ai envie de te dire. Bref, du coup, j'ai mis toutes mes affaires dans un sac zarin. Bref, mon petit chicken. J'en ai eu pour euh, 55 euros, mais je retrouve plus le ticket. En plus, j'ai pas acheté beaucoup de choses. Enfin, c'est hyper bizarre. Soit les prix augmentés, soit, euh, voilà. Enfin, bref, on s'en fout. Donc, pour commencer, ben, j'ai d'abord acheté cette, Je euh, j'allais dire, j'artiens pas du tout, cette grenouillère, qui m'a coûté 14 euros. Je l'ai pris en taille X, S ou S. Je vous montre un petit peu, mais j'ai mon micro, donc, je sais pas trop comment je vais faire. Elle m'a coûté, comme je vous ai dit, 14€ taille S. Franchement, il y en avait plein de motifs, mais je voulais la moins chère. Euh, je regrette, non, taille XS, Je regrette. J'aurais dû prendre la taille S parce que, franchement, tu vois, vraiment... je Mais en fait, quand tu la vois sur le truc, tu dis, putain, elle est grande. Mais Ça va, ça va, me je vais bailler dedans. Alors, ni. Euh, j'ai l'impression que lui, ça me sert. Voilà, Donc, j'aurais dû prendre taille S. Donc, euh, si vous vous êtes un petit peu de ma corpulence, donc, je fais 55 kg à 1m65, taille S. Pour les grenouillères, voilà, enfin, adaptez-vous plus ou moins à, la, à cette morphologie ou au pire, essayez, parce que moi, je trouve trop la flemme comme d'hab. Voilà, donc ensuite, mes petites icônes acheté, que j'ai acheté que je voulais trop depuis euh, longtemps, mais que j'avais tout le temps la flemme d'aller, j'ai acheté ces bottines à 10 euros. Donc, je sont enfin, la ça, sans rien, je les parce que j'avais juste des petites conversières et il a plu, j'avais un pantalon. Enfin, la j'ai eu froid, donc je me suis dit, oh, on va en profiter, on va mettre ma petite botte, quoi. Euh, voilà, avec des petits pompons ici, 10 euros, taille 37, enfin ma pointure normale, quoi. Euh, franchement, elles sont trop belles. Hein. Franchement, euh, moi, j'ai pas la thune pour acheter des, la vraie marque, euh, donc des hugs. Euh, bon, ben, franchement, Primark me sauve un chaque fois, j'étais trop contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté J'ai acheté un pantalon, un jeans. Le jeans, taille 36. Il taille bien, ça va. Euh, il est comme ça, je l'ai acheté à 17 euros. Voilà, euh, franchement, il est bien. Mais maintenant, euh, j'achèterai pas tous les jours mes jeans chez euh, chez Primark parce que j'aime pas trop. Enfin, moi, ils me vont, mais... Bon, donc. Euh, je pas trop cette scène, mais ça va ça encore. Donc, si tu as besoin d'un jeans comme ça, de déplainer. Hein. Ensuite, mes petits chicken, qu'est-ce que j'ai acheté J'ai acheté un pull. Oh my god, oh, god, ceux qui me connaissent, oh my god, cette couleur. Avouez, il est beau, avouez, il est beau, avouez, il est hyper canon. Oh my god, ça me va trop bien. Aussi. Cette couleur, je crois qu'elle va à beaucoup de personnes autant. si balle coco, si 6 euros, 6 euros, il est écrit, it's not me, it's you, oh my god, je sais pas si c'est censé être une phrase positive ou pas, it's not me, it's you. C'est pas de ma faute, c'est toi C'est pas moi, c'est toi Ouais, ouais, ah non, bon, mais tout, tout moi, c'est tout moi. On n'assume jamais ce qu'on fait, on retrouve toujours la faute sur les autres, pour rire. Bref, je l'ai prise en taille 42-44 parce que j'avais déjà pris un pull comme ça, en kaki avec une capuche, le temps laisse tomber le soleil il vient il part bref J'avais pris en m je crois et il me serrait encore donc je me suis dit prends le en large parce que j'aime vraiment les pulls comme ça qui sont un peu Top, j'aime bien les prendre en large comme ça c'est bien à l'aise dedans et voilà je le trouve trop trop beau tu avec euh, des fleurs et tout enfin c'est la mode des fleurs et euh, franchement c'est une mode euh, au top quoi. autant la mode des léopards et tout euh, enfin, euh, j'ai détesté en legging tout ça autant ça franchement euh, on adore un Ensuite, j'ai pris, parce que oui, oui, j'ai décidé d'essayer de, de me mettre au sport, j'ai pris un legging taille 36 qui m'a aussi coûté 6 euros, en cette couleur, parce que je me suis dit, si je prends du noir, ça me... Je fais déjà un legging noir que j'utilise pour la gagne, Et je me suis dit, free free prends une couleur qui va te motiver, tu vois, donc je me dis, peut-être qu'avec ça, j'aurais envie d'aller plus au sport, toi. Voilà, j'ai pris en taille 36, comme je vous l'ai dit. Les stretch un petit peu, mais pas trop. Euh, on verra. De toute façon, ce n'est pas pour euh, danser la macarena. Donc, euh, en soit, euh, on s'en fout un peu. quoi. Ensuite, et enfin, j'ai pris des chaussettes comme ça. Mais j'ai pris, enfin, ce qui coûtait 1,50€. Et ça venait par faire de deux. J'ai déjà utilisé l'autre, tu vois. Et euh, bah, c'est les mêmes. Hein, et euh, franchement, trop pilou-pilou et tout. Hyper douce. Euh, moi, c'est tout ce que j'adore. C'est la mince, c'est la Bref, mes petits chickens, cette vidéo haul est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oublie pas, mon petit chicken, si t'as kiffé, tu mets des pouces en l'air, mon petit chicken. Tu t'abonnes. Tu n'oublies pas de t'abonner. C'est gratuit. T'abonne-toi. Poursuis mon actualité. N'oublie pas, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, mon snap Frida. mon Instagram, Frida. Et voilà la prochaine fois enfin, pour une prochaine vidéo mon petit chicken, ciao